Good morning. Aleiden, je suis aujourd'hui le Mishnah Abraham Mordechai ben Yitzhak b'Fenii David men sofna mazal. Fitnet v'rabbat est. Si vous êtes aussi de d'une prochaine, tu dis ça qu'on t'a contacté 5 minutes éternel. Nous vivons cette que devons être hak mishna bet. Rabbi Shimon cholek ben Nechasim la Nechasim. Nechasim hayaduyim la on a, en rapport avec la Mishnah précédente, en fait c'est un troisième avis. Je répète très rapidement la problématique de la Mishnah, c'est que le mari quand il se marie avec la femme, il a un droit sur les biens de la femme, qu'elle fait entrer dans la maison, de les exploiter. Le capital reste à la femme, c'est lui qui tire les fruits. Ok C'est de l'argent, il achète un champ, il fait des fruits, il les prend pour lui. Qu'est-ce qui se passe quand la femme décide de vendre ce bien. Est-ce qu'elle va dire, dire, Écoute, imaginez, moi j'ai ma maison, j'ai permis à mon voisin, chaque fois qu'il a besoin, il vient, il rentre chez moi, et ça, il l'utilise. Ça va, il n'y a pas une raison qui va m'empêcher de vendre ma maison, ma maison c'est la mienne, c'est pas la sienne. Je donnais un droit, demain je vends ma maison, il a perdu son droit, c'est tout, je lui faisais une faveur, je lui ai arrangé de le faire. Même principe avec la femme, en théorie. On a vu qu'il y avait des avis qui pensent concrètement comme ça, qui, qui disent que la logique c'est sûr qu'elle devrait être comme ça, sauf que premier ils a instauré un décret un peu spécial. Mais en théorie, la femme, elle, elle a un, un, un bien, le mari, on lui laisse un droit d'exploiter, donc le bien est là. La femme décide de vendre le bien à quelqu'un d'autre. Ça y est, elle aurait en théorie, éjecter le et, et c'est tout, tu ne profites plus de ce, de ce bien, j'ai décidé de le vendre. Et on voit dans la machine que ce pas comme ça. Il y a au moins le cas de figure où elle a reçu des biens quand elle était déjà mariée, et qu'après les ventes, le mari pourra faire annuler la vente pour continuer continue à récupérer les biens. Ça, c'était ce qu'on avait appris dans la machine précédente, on avait parlé des situations ça dépend. C'est à dire qu'on était fiancé, qu'on était avant-fiançailles, après-fiançailles, après-mariage. Et, voilà. Et voilà. Sur ça, on a maintenant un nouvel avis qui nous dit Rabbi Shimon Cholek ben Nechassim le Nechassim. Rabbi Shimon, nous dit, attendez, attendez, vous avez un peu trop mélangé les choses-là. Soit, même lorsque la femme, elle est déjà mariée, qu'elle reçoit des biens, qu'on a dit qu'on annule la vente, je ne suis pas complètement d'accord. Je reconnais sur une certaine base, mais pas dans tout. Que quoi les biens qui sont réputés être pour le... Qui a, a, a, exploité par le mari, en l'occurrence, les biens immobiliers, comme ça, un pire rouge du Barthénorat. Alors là, ce bien-là, c'est spécifiquement ba'tel Sur ces biens-là, on va dire que la femme n'a pas le droit de les vendre et que si à posteriori elle les a vendus, la vente s'annule, parce que toi, le voisin qui a vu que qu'on qu vendait un champ là-bas, là, que la femme, elle vendait un champ, et était partie l'acheter. Deux minutes, tu le connais, habites dans le quartier, tu sais très bien que la femme, c'est la femme de tel. Et elle décide de vendre alors que le mari a un droit. Peut-être que le mari s'y oppose, qui a dit, pourquoi t'es acheté Tu aurais pu vérifier ça très facilement. Puisque tu aurais pu vérifier ça facilement, alors, alors, là, on va dire que, écoute, s'il a vendu, on va faire annuler la vente. Par contre, chez là balle les biens qui ne sont pas connus au mari, en l'occurrence des biens qui sont... Outre-mer à l'extérieur, on n'y a pas dans les détails, on ne sait pas que, que, que cette femme elle est mariée. Il on... y a un gérant qui gère les biens, et finalement, quelqu'un est parti acheter ce bien. Alors là, dans ce cas-là, l'autime corps, il ne faudra pas vendre malgré tout, on n'aura pas le droit de le vendre, parce que ce mari doit le droit d'exploiter. Mais par, que, par contre, si a posteriori, elle a quand même vendu ce bien-là qui n'était pas réputé pour être pour le mari, alors là, on va fonctionner selon la, la logique stricte. Nous disait, de, que, qui nous disait que le, la vente sera effective et que le mari ne pourra plus l'annuler. Voilà pour la Mishnah. Il y a dans le Barthénora un point très important, c'est comment conclure la Acha qui aucun rapport avec tout ce qu'on a vu. Parce que il le Barthénora nous dit que s'agisse de biens qu'elle a reçus quand elle était jeune fille, ou que pendant qu'elle était fiancée, ou pendant qu'elle était mariée, et qu'elle les vend à n'importe quel moment, d'accord Et plutôt, si elle les vend après mariage, dans tous ces cas de figure, le mari va les récupérer parce que. Alors là, il faut comprendre la, la définition exacte. Ramy m'a assuré que le mari, lorsqu'il se marie, il devient une sorte, une sorte de vice propriétaire des biens. Enfin, la femme, ça appartient essentiellement à la femme, c'est vrai, mais dès que la femme, elle, elle n'est plus là pour profiter, ça appartient déjà au mari. Et de ce fait, toutes les ventes que la femme pourra faire s'annuleront toujours dans toutes ces situations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je êtes une journée pleine de notes.